Still fucking with you. Still waters one D La Panthère blanche est sur la place. Ici Flo l. A. C. C. Yeah nigga. I'm still fucking with you. Still waters one D. Ta volé à l'étalage un string pour aller à la Babylone rap game. Yeah nigga, I'm still fucking with you. Still waters one D. CC T'as pris le mic. Pour ton doudou, tu le kiffes comme une sucette. Yeah, still with you. Still one day. Si si Combien tu vas payer la foule pour écouter le son de ton scud? Combien tu vas payer la foule pour écouter le son de ton scud? Yeah, still with you. Still one day. Je mets des gifles au flot français, à ces punchlines d'handicapés. C.C. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.A. 99